Vas-y, c'est moi qui commence. Bah oui tu commences une caméra. Pourquoi bah Parce que t'es au milieu. Donc mmh. ça me paraît très logique qu oui, que ce soit toi qui fasses. ça. Que je fasse aussi deux actions. Ouais. Prise une, scène une, Tapage euh... T'as pas le voilà. boulot sur le front. <rire> bon les gars, on vient de. Sortir d'une session de jeu d'Assassin's Creed Valhalla. Oui, <rire> oui. Honnêtement, euh, la session de jeu au départ, j'avais peur. J'avais peur parce que, ben voilà, on est quand même sur le même type de jeu que les deux précédents. On se dit, ça va être forcément redondant. Et tout de suite, tu rentres dans le jeu et tu te rends compte que t'es absolument pas dans le même univers, t'es absolument pas dans les mêmes interfaces. Tu reconnais des choses qui étaient présentes dans les précédents jeux, mais tout a changé en termes d'interface, de, de présentation. C'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus clair, et je trouve que ça fait d'ailleurs beaucoup plus RPG en fait. Tu regardes la map, tu regardes les inventaires, tu sens vraiment que t'es dans du RPG pur et dur. Un truc qui, me, qui a été flagrant aussi, c'est après les premiers combats qu'on a réalisés, j'ai tout de suite regardé Mac, j'ai dit mais en fait c'est The Witcher. Vraiment au niveau des combats, tu sens tes coups qui sont importants, ils sont puissants, il y a des dé décapitations Ouais. Mais j'ai vu un roi partir hein. C'est quand même un truc assez complet. Reprenez la main, parce que du coup, j'ai pas envie de tout dire. Je reprends la main. <rire> je te la donne. Non, regarde pas. Ouais. Moi je suis plutôt très agréablement surpris. J'avais pas vu dans le gameplay ce soit très redondant par rapport à ce qui était fait avec euh, Origins et Odyssey. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange des deux oui. au niveau du, du gameplay, mais en beaucoup plus. Euh... Organique en fait. Les combats sont moins fouillis, c'est plus chorégraphié, les finishes sont Stylé de ouf. Bah, tu sens, sens qu'en fait, il y a l'expérience de Origins et Odyssée derrière qui est, est là est et, et c'est Montréal. Donc, Donc en sens. fait, euh, vraiment, il y a eu un gros travail de refonte et d'aboutissement de, de RPG, je trouve. En parlant des finishes, les finishes sont présents à chaque élimination. Ouais, ouais, ouais, carrément. Pas qu'à la fin de ton enchaînement euh, des 15 ennemis. Mais c'est des finishes plus courts, tu ouais, vois, non, quand ouais, c'est ouais. au cours d'un combat. Mais il y a quand même un finish, tu sens vraiment que l'ennemi, il est achevé, quoi. C'est ouais, pas ouais. un coup d'épée où tu l'envoies ouais, le balader. Voilà, c'est stylé. Au niveau de l'ambiance, c'est ultra immersif. C'est impressionnant. C'est quelque chose, Franchement quand vous marchez et tout, euh, vous foutez la cape et le, la capuche, il euh, y a la petite musique qui se déclenche, t'as une ambiance moyenâgeuse, vraiment genre Tu peux mettre la capuche depuis l'interface quand même. Moi euh, ouais, ce que j'aime bien pour les combats c'est que tu pouvais, quand le limite était stun, tu pouvais lui donner un ouais. petit coup qui lui donnait pas mal de dégâts Et niveau de l'immersion aussi, t'as les points d'intérêt qui sont un peu plus immersifs finalement ouais, ouais. Euh, Qui sont moins fouillis comme on avait dans Odyssée avec points, un peu plein de points d'interrogation C'est plus des petits points et c'est bien spécifié la nature du point, c'était ouais. un peu ouais. plus immersif ouais, au niveau des cinématiques, enfin c'est pas des cinématiques comme on avait l'habitude de les avoir avec les anciens AC oui. mais c'est retour de ce qu'on avait dans Odyssée. mais dans Odyssée c'était vraiment des plans fixes ouais c'était du champ du... contre ouais, champ, champ contre champ sauf que là c'est bah une sorte de champ contre champ avec des points de vue différents et un léger mouvement de caméra ce qui rend le truc un peu plus vivant enfin, ouais carrément ça anime le truc et la caméra en fait elle a même un effet de flottement et ouais, je trouve ouais, ça ouais, presque agréable vrai. vraiment à regarder et à suivre c'est sympa c'est vraiment améliorer la formule Odyssey, et ils ont pris ouais. ce qui avait bien fonctionné dans Origins. Et ils ont pioché dans tout, on parlait de The Witcher 3 tout à l'heure, ouais. mais faut pas oublier qu'ils ont pris dans Red Led aussi. Regarde, tu regarde, Des... approche-toi, Des... j'ai petit Non mais c'est bon, je regarde mon bac, ça sert à rien, ça Tu veux les réponses? Tu, tu, veux les réponses? Tiens, regarde. Regarde mes réponses. Regarde mes réponses. Parce que Red Dead, alors non seulement je ne sais pas si ça sera possible avec euh, tous les villages, avec des PNJ aléatoires, mais il y a la possibilité d'accoster, de, de parler à certaines personnes, mmh. juste pour leur parler de la pluie et du beau temps. Ouais. Et quand vous êtes sur euh, Drakkar ou Cheval, vous avez un mode cinématique qui, du coup, comme dans Red Dead, euh, vous fait avancer tout seul et vous avez des plans. Euh ah c'est beau. Au niveau des combats, personnellement j'ai senti vraiment des choses très différentes. On n'est plus sur un système de bourrinage avec des, des sacs à PV en face de nous. Les ennemis sont difficiles à battre, on est quand même mort plusieurs fois. Oh oui. On n'a plus de système de régénération de santé. La santé elle se régénère en mangeant. Donc c'est à vous de récolter vos ressources partout sur la map, en... avec des baies, avec de la pêche, avec de la chasse. Et donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et aussi, point intéressant, avec la vision de Dan, qui est en fait la vision d'Aigle, on peut voir les points faibles des ennemis, et c'est-à-dire que, bah, je crois que c'était quand Max jouait, il y avait un ennemi, on... et on a eu la vision dedans et on a vu qu'il avait un point faible sur la jambe, parce que sa... sa jambe était orange, et donc du coup, en tirant une flèche dedans la jambe, et ben le mec est one shot à terre et tu peux le terminer. Pour moi, le dernier point sur lequel j'ai envie d'aborder quelque chose, c'est juste l'univers... Sans... <rire> Franchement j'ai vraiment l'impression que c'est un truc vraiment posé quoi ils ont vu vraiment axer le ouais. truc sur l'exploration et ça sent vraiment une ambiance enfin, les mecs ils chantent ouais, sur, il a, sur il le dracard ouais, ouais. il y a de la musique c'était plus agressé à H24 ouais. et c'est plus des camps 10 000 camps avec 10 000 coffres ouais, et ouais. tout le temps les mêmes objectifs à la con à remplir enfin, là c'est vraiment Variés et euh, tu, franchement, tu, tu es prêt au jeu et tu, tu dis, mais euh, non, nous, ça nous est arrivé, on arrive devant des trucs, on fait, qu'est-ce que c'est que ce truc Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ce machin Et du coup, tu es, après, tu es amené à découvrir et tout, et tu dis, ah ouais, tout. Et euh, franchement, il y avait beaucoup de variété dans l'objectif, et ça, c'est cool. Et je sais plus si c'était disponible dans Origins Odyssey, mais ce bus, il c'était qui se baladait dans un, un village, et là, on voit un chat passer en courant devant nous. Ah oui Et là, il y a un gamin qui arrive en criant derrière nous, en nous demandant d'aller chercher le chat parce que son chat était parti, c'est une quête qu'on n'a pas fait, ouais. parce qu'on avait d'autres chats à fouetter. Oh putain, <rire> c'était marrant en 2014 Mais franchement, ce genre de quête qui te tombe sur le coin de la gueule sans que tu t'y attendes, ça rajoute vraiment euh, quoi, des, bah, des, des événements au monde ouais, ça. Ouais. ça Ça rajoute vraiment de la consistance au monde et ça le rend beaucoup plus vivant que... Ouais. On a pu jouer à des mini-jeux, oui. comme oui. les concours de clash, oh, putain. le concours de boissons, et ouais. l'autre j'ai pas aimé c'est avec Lark. Ah spécial, ouais ouais ça, ouais, ça, ça. Petite pause dans la vidéo pour te rappeler de lâcher un pouce bleu si la vidéo te plaît et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant ici. Enfin, pas là. Enfin, tu m'as compris. Et puis, bah, active la cloche pour recevoir les notifications. C'est bon, tu l'as fait? Allez, je te relance la vidéo. Pour le jeu de boisson. C'est marrant, mais c'est compliqué parce que ton cerveau il s'y fait pas tout de suite. Tu dois appuyer sur le bouton. Ouais. Euh de plus en plus rapidement, et ton personnage pang de temps en temps et pour pas perdre de temps faut t'orienter en même temps d'appuyer sur le bouton le joystick d'un côté ou de l'autre Après c'est bien, c'est marrant peut-être une fois, deux fois, trois fois, cinq fois Tu peux mettre 13 cartes, pas 15 Tu peux mettre 14 cartes, pas 15 Tu peux mettre 15 cartes, pas 15 Ah bah si tu peux en fait On a pu choisir au cours de la démo entre l'homme et la femme, on a pu faire les deux et point quand même ce qui est très rassurant on a foutu à la fin le perso féminin à poil Voilà. C'est très rassurant c'est mon précieux, quoi! Dans le sens où, en fait, c'est pas, pas le. On n'a pas le, la, le corps de, de l'homme avec une tête de femme. Vraiment, tu sens que c'est vraiment deux corpulences oui. différentes. On n'est plus sur le même défaut de Odyssée où, en fait, on a juste posé la, Cassandra, euh, la tête de Cassandra sur celle d'Alexios, euh, enfin, sur le corps d'Alexios. Oui, Et puis, là, c'est ça. Donc, là, pour le coup, c'est encore une fois un truc que je trouve rassurant. Du coup, messieurs, euh, bilan, bilan général, là, comme ça, euh, maintenant à chaud, qu'est-ce que ça vous inspire? Incroyablement surpris, incroyablement épais. Évidemment, j'attends d'en voir plus. Très surpris et franchement j'attends énormément, c'est assez. Il risque d'être de, de, de, de l'un des meilleurs, franchement. Ah ouais, ouais. Au niveau du gameplay, c'est impeccable. Franchement, ouais. mm. Non Et puis pour contredire beaucoup de gens dans les commentaires, parce qu'on a beaucoup qui vont dire « Oui, mais vous dites que le jeu a l'air parfait parce que vous venez d'avoir des images, machin chose, vous êtes encore à chaud. » Il faut savoir que quand Odyssey a été annoncé, RAV a envoyé un message tout de suite en disant je le sens pas, moi c'est pas un truc qui me, qui m'aide plus que ça, Bon, finalement, mmh. après c'est des avis c'est pas objectif, ouais. mais là pour le coup, pour celui-là je suis hypé de ouf, donc j'espère ne pas me tromper et puis... Euh... Et puis bon. Je trouve au niveau du gameplay c'est très très bien, immersion parfait, ouais. et à voir au niveau du scénario si ça tient la route. Pour moi au final, euh, bah, très surpris aussi, je vois aussi beaucoup de changements, euh, on est dans une, dans une ambiance beaucoup plus sombre, les combats sont beaucoup plus intéressants, Reste à voir maintenant le scénario parce que pour le moment c'est vrai qu'on a fait une quête mais ça nous en dit pas beaucoup plus. Mais en tout cas, pour ce qui a, tout ce qui a été vu, moi personnellement c'est du gros positif et c'est du gros oui quoi. Et bah tout simplement hâte d'en voir plus et hâte de pouvoir y rejouer à nouveau parce que c'était trop court. Du coup les gars on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. évidemment c'est une vidéo à, vie à chaud on ne détaille pas dans cette vidéo, on va vraiment détailler tout l'univers, enfin tout ce qu'on a joué, vraiment notre ressenti dans la vidéo preview qui est disponible maintenant. Hein qu'il qu y a Ah d'accord. Parallèlement à cette vidéo on va sortir une preview qui sera vraiment la vidéo complète ultra détaillée, on va tout vous expliquer de ce à quoi on a joué, on va aussi faire une vidéo de gameplay commentée exclusive, donc on sortira prochainement aussi. Et on va faire un live FAQ pour répondre à toutes vos questions. Et du coup, on ben, vous avez maintenant à retourner sur la chaîne et à regarder la nouvelle vidéo qui vient de sortir, qui est la vidéo preview complète de tout ce qu'on a vu. Alors, on a joué 3 heures donc pour le coup c'est hyper complet. Tu fais du trop Ouais Enfin <rire> en, c'est pas possible <rire> <rire> Bref les gens j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Auré, Igas, sure. <rire> possible